Dites, ça fait quoi d'être un dragon Ça doit être formidable, pas vrai Pourquoi formidable Eh bien, les dragons sont très forts Ils peuvent voler et vaincre n'importe quelle créature J'aimerais tellement voler Je me demande ce que ça fait De se sentir aussi libre Vous voulez pas me répondre Ça c'est pas très sympa de votre part Je ne m'étais jamais fait cette réflexion Et c'est à cet instant même Que j'ai commencé à me poser des questions Sur la valeur de la liberté Je suis né dans le chaos pour moi, il fait partie de l'ordre des choses. Combattre le sacré dans ma nature. Mais ce jour-là, je me suis demandé si la fin de cette lutte me libérerait. Et ce que je ferais ensuite, en admettant que ce jour finisse par arriver. Oh Dis-moi, petite humaine, que ferais-tu si tu étais libre mmh. Je deviendrais domestique Je porterai des jolies robes, je cuisinerai des petits plats, j'accueillerai les invités en souriant et je tomberai même amoureuse de mon maître, j'en suis sûre Alors tu choisirais la servitude Ah oui Mais c'est un choix que je ferai librement, vous comprenez Vous savez, si j'avais eu le choix, ma vie aurait sûrement été très différente. J'aurais fait des tas de choses fantastiques. Malheureusement, jusqu'ici, je n'ai eu que deux choix possibles, devenir esclave ou bandit. Deux choix possibles Oui Alors j'ai réfléchi. Et je me suis rendu compte que je n'avais jamais rien choisi. Ça ne me dérangeait pas plus que ça. De toute façon, j'étais irrémédiablement seule. J'ai continué à discuter avec cette petite fille. C'était très intéressant. Bon, je pense qu'ils ont dû se lasser. Alors tu t'en vas Oui. J'ai décidé de tenter ma chance dans le pays qui se trouve au-delà des montagnes. Il me sourira, j'en ai le pressentiment. Dites, vous voulez bien m'y emmener, ce serait trop bien! Et tu parles, aucun humain ne me chevauchera jamais! Oh, c'est pas gentil de votre part! Moi vivante, personne ne montra sur mon dos, compris? Ah, ah, ah, ah, ah. Bon, alors au revoir! J'espère qu'on se reverra! Merci beaucoup, dragon! Pourquoi me remercies-tu? Pour m'avoir tenu compagnie!